À partir de lundi, votre gouverneur Mars entrera dans votre onzième maison d'Alverso. Durant son transit dans cette maison, qui va être jusqu'au 13 mai, vous vous épanouirez dans les activités de groupe et vous serez beaucoup plus performant au sein d'une équipe. Vous serez super actif et vous aurez une grande capacité à dynamiser le groupe et le gérer d'une manière très efficace. Vous aurez aussi un sens charitable et généreux très élevé et vous voudrez vous impliquer dans des groupes humanitaires, servant les plus vulnérables et vous vous sentirez dans l'obligation de répondre à certains besoins de la société et un grand besoin de participer dans des groupes charitables en tant qu'initiateurs ou euh, que euh, de meneurs. Vendredi, Vénus euh, entrera dans les Gémeaux, votre troisième maison, et va y rester jusqu'au 7 août, pour rajouter de la chaleur et de l'affection dans vos contacts et dans vos communications qui deviendront plus compatissantes et affectives. Si vous aviez expérimenté des tensions et des conflits, dans le passé au niveau professionnel, Vénus dans cette maison va apaiser ses tensions et apporter une meilleure qualité dans vos communications. Les discussions et les négociations seront favorisées par ce passage de Vénus car elle va vous offrir un charme et un magnétisme que vous n'hésiterez pas à utiliser pour convaincre les autres de vos idées. Et vos opinions. Si vous étiez en couple, ce passage de Vénus serait une excellente période pour officialiser votre union. En général, ce transit de Vénus dans votre maison 3 apporte une communication plus affectueuse, plus efficace, facilitant la gestion de vos relations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Durant cette semaine aussi, votre gouverneur Mars sera en conjonction avec Saturne. Les effets de cette conjonction varient selon la direction que vous-même orienterez ces énergies. Ces énergies pourraient déclencher des désirs sombres, ou bien même les plus sombres chez vous, ou bien vous donner la détermination, et la persévérance pour accomplir les plus difficiles des tâches. Ces énergies pourraient vous rendre frustré, anxieux, haineux et peut-être vengeur. Mais si vous les canalisiez bien dans les travaux, dans des travaux physiques et dans des projets créatifs ou même caritatifs, vous serez très fiers de vous d'avoir utilisé cette énergie à bon escient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 une période occupée mais productive et peut-être bénéfique financièrement. Vous pourriez faire des revenus supplémentaires, surtout si vous travaillez dans le domaine de vente ou d'échange commercial. Des dépenses seraient aussi de mise ou requises durant cette période. Juste soyez attentif à une certaine impulsivité à ce niveau, au niveau des achats, je veux dire. Mardi, mercredi et jeudi AM pour le Québec et mardi PM, mercredi et jeudi pour l'Europe. La lune sera dans le cancer, votre quatrième maison. Vous pourriez avoir tendance à réagir sans réfléchir et par conséquent, des sautes d'humeur pourraient s'imposer. Si vous étiez chez vous à cause de la pandémie, soit que vous travaillez de chez vous ou que vous ne travaillez pas, il serait sage de ne pas augmenter votre stress et celui des membres de votre famille. Et la patience sera requise, car, bien entendu, ni vous, ni les membres de votre famille, êtes responsables de cette pandémie. Et nous sommes tous dans cela. Et encore, patientez, car les prochaines journées, votre morale sera au beau fixe. Je parle de jeudi PM, vendredi et samedi pour le Québec, et vendredi et samedi pour l'Europe. La lune sera dans le lion, votre cinquième maison. Une belle créativité favorise cette période et votre pouvoir de séduction sera très fort. Vous n'hésiterez pas à utiliser votre charme et votre charisme, surtout jeudi, dans vos négociations ou discussions. Vous aurez aussi toute cette semaine, en fait, un désir de découvri découvrir les choses, d'investiguer, de faire des recherches et creuser dans les secrets et comprendre mieux les choses. Ces énergies, en fait, euh, de toute la semaine, favorisent les recherches dans tous les domaines. Donc, les énergies cette semaine, c'est à cause de la conjonction entre Mercure et Neptune ici. Donc, ça va augmenter notre désir à nous tous de découvrir les choses, de faire des recherches, de découvrir le, les, les secrets. espérant que ça va aussi euh, favoriser les recherches pour la COVID-19. Vendredi et samedi, vous vous sentirez très bien dans votre peau grâce à un bel optimisme qui vous habite. Dimanche et lundi, la lune sera... Dans la Vierge, votre sixième maison, vous vous retrousserez les manches et vous vous mettrez au travail une fin de semaine et un lundi bien occupé. Mais votre détermination et votre persévérance vous guideront dans la bonne direction pour que vous puissiez y arriver ou en sortir avec brio. Par contre, vous devez Faire preuve de plus de prudence dans vos relations avec les autres, car vous risquerez d'avoir une mauvaise impression et les autres auront peut-être aussi une mauvaise impression de vous. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Bélier. Je vous demande votre soutien de la chaîne et commentez Et surtout, partagez, s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance.